Bienvenue sur embarque moi Bonjour à tous, petite vidéo bonus Aujourd'hui on a été chez Tesla avec Martin Je lui laisse la parole Merci à Tesla Zavantem, Ils sont trop géniaux et très gentils Allez-y sans hésiter Gros big up à Tesla Zavantem. Ils m'ont même offert une casquette Et pour ça je les remercie Merci Guillaume de m'avoir Accompagner ces Tesla, là ça me touche vraiment beaucoup ce que tu fais pour moi.